Alors avant de nous mettre à l'écoute de cette volonté et du Seigneur, on va se mettre à votre écoute Amarou. Merci Marie. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prier et d'avoir l'impression que votre prière n'est pas, mais alors absolument pas entendue. À tous les jours. Ouais. Bah moi aussi <rire> tout le temps, euh, tout le temps en fait. Euh, en plus quand je prie, enfin je n'ai pas non plus l'impression de demander des trucs genre hyper compliqués, euh, ce n'est pas comme ceux qui demandent à marcher sur l'eau, hein. Ah, quel prétentieux ce Pierre. Je me souviens une fois, adolescent, j'avais juste prié pour devenir beau gosse. Et j'ai eu un peu le sentiment que le bon dieu il a fait comme s'il passait sous un tunnel pile à ce moment-là. Alors oui, vous allez me dire, mais tu ne peux pas dire ça, c'est une vision très humaine, très amarouienne de Dieu. <rire> et ça ne correspond absolument pas à ça, euh, la volonté de Dieu. Alors comment on peut la trouver, cette volonté de Dieu, Amaru eh ben, Je me demande s'il ne faudrait pas tout simplement lui demander. Euh, je vous proposerai ouais. bien de l'inviter euh, jeudi prochain. Mais vous allez encore me dire que sa secrétaire est un joignal, que ça s'en occupé, tout ça. En vrai, euh, si Dieu était autour de cette table et qu'on pouvait enfin lui demander quelle est sa volonté pour nous je pense qu'on serait déçus. Euh, je me souviens, euh, quand j'étais en 6e, j'ai eu rendez-vous avec euh, Madame Meunier, vous savez, la, la conseillère d'orientation du collège. Et pour moi, franchement, rencontrer cette dame, c'était genre le Graal, quoi. Euh, ah, génial, je vais enfin avoir la réponse, je vais enfin savoir quel métier je vais faire plus tard. Parce qu'à l'époque, j'hésitais entre agent secret comme James Bond et archéologue comme Indiana Jones. Aujourd'hui, bah, j'écris des films comme Steven Spielberg. Wow. Mais, euh, <rire> mais bon, donc, revenons à Madame Meunier. Euh, quand je l'ai rencontrée, je m'attendais à ce qu'elle me re regarde les pupilles, aller les dents, qu'elle me dise se faire ah, et puis euh, qu'elle finisse par me dire quel métier je ferai plus tard. Alors? Et bah, ça ça s'est pas du tout passé comme ça. Euh, elle a commencé par m'écouter, et puis elle a listé tout un tas de choses qui potentiellement pouvaient me correspondre. Moi, au départ, j'étais venu parce que j'hésitais entre agent secret et archéologue. Et là, la dame, au lieu de trancher, elle m'avait donné des nouvelles possibilités. Je suis sorti là, j'étais complètement paumé. À mon avis, Dieu, il voit un peu les choses comme Madame Meunier. Quand elle m'a rencontré, elle n'a pas vu ni un archéologue ni un agent secret. Elle a vu un petit garçon qui allait grandir, faire des choix. Euh, son rôle, c'était de m'encourager, de m'ouvrir à des nouvelles perspectives. Il fallait qu'elle croie vachement en moi, hein, quand même, pour me dire tout ça. Et je me suis dit que euh, Dieu, des fois, il croit plus en nous euh, que nous, on croit en lui. Il doit être hyper curieux hein, de voir euh, ce qu'on va choisir, mais il ne veut surtout pas choisir à notre place. Et puis, je me suis rappelé aussi que la porte de Madame Meunier, euh, elle donnait sur la cour de récré et qu'elle était tout le temps ouverte. Des fois, pendant la récréation, elle passait sa tête, là, comme ça, pour euh, nous regarder jouer. Et je crois que Dieu aussi, il est un peu comme ça, curieux de nous voir grandir, attentif aux choix qu'on fait et surtout, toujours la porte ouverte, si on veut lui poser des questions. Ok, je comprends, je partage vos idées à Marou, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un drame qui arrive, des choses pas drôles Est-ce que ça aussi, c'est la volonté de Dieu Alors le chômage, les ruptures, la maladie, la mort, euh, souvent on a tendance à se tourner vers Dieu dans ces moments-là, mmh. pour essayer de comprendre s'il y a un sens à tout ça, et s'il n'est pas un petit peu responsable aussi. Euh, un peu comme si moi j'allais voir Madame Meunier pour savoir si elle était responsable d'un entretien d'embauche qui se serait mal passé. Bon, c'est caricatural hein, évidemment, euh, mais euh, je crois que c'est pas parce qu'il y a des choses mauvaises qui arrivent que c'est Dieu qui les a voulus. Il y a une expression chrétienne qui m'a souvent ennuyé dans ces moments-là, c'est « tout est grâce, grâce oui. ouais, euh, ». J'aurais tendance à vouloir changer un petit peu cette expression « tout est grâce » par « tout sera grâce avec la volonté de Dieu -à -dire ». C'est-à-dire bah, euh, Moi, ce que je crois, c'est que non, Dieu ne veut ni les ruptures, ni les deuils. Ça, c'est peut-être la volonté d'un autre. Mais si on a l'impression que la porte de Dieu est fermée dans ces moments-là, ou bien qu'elle est ouverte, mais que Dieu n'est pas dans son bureau, bah, c'est peut-être que Dieu est déjà dans la cour avec nous, en train d'essayer de nous consoler. Aujourd'hui, vous savez, quand je repense à ma prière d'adolescent pour devenir beau gosse et que je n'ai pas eu l'impression d'être écouté, je me dis que Dieu finit toujours par répondre, même des années plus tard, et qu'en fait, il m'avait dit, tu verras Amaru, un jour tu feras la radio et tu n'auras pas besoin d'un physique de beau gosse pour y arriver. Mais si Amaru, on vous rassure d'ailleurs, on peut vous voir à l'écran sur votre chaîne YouTube de la Jesus Box. Merci beaucoup pour cette chronique.